Écoutez-moi les Mar sapiens j'espère que vous avez bien suivi vidéo, Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Apocalypse, un deck sous-coté dans les méta précédentes, et à juste titre, parce que tout simplement, c'est Counter, entre guillemets, naturel, même si vous allez voir qu'il n'a pas de deck euh, Counter finalement était euh, bah, le Thanos et le Shuri tout simplement parce que c'est un deck de points, un deck qui fait des points. Euh, dans Marvel Snap, il y a les decks qui font des points et les decks qui essayent de contrer les decks qui font des points. En gros, évidemment, après, il y a plein de nuances et la majorité des decks, finalement, sont, on va dire, des hybrides de ça. Nous, on a tout simplement un deck qui va faire des points, énormément de points, et ce deck-là, il était justement un peu moins fort dans la méta précédente, même s'il était très cool. C'était un deck qui permettait de passer euh, infinité, c'est un deck qui est stable, c'est un deck qui est régulier dans ses euh, sorties. Maintenant, évidemment, vous êtes au courant depuis hier soir, si vous regardez évidemment la vidéo au moment où elle sort, le Thanos et le Shuri ont été nerfés, le deck Thanos et Chouris ont été nerfés, d'autres cartes évidemment ont été nerfées. Alors, j'entends, je vois... Euh sur euh, les réseaux, sur euh, euh, Twitch, etc., de gens qui disent Ah, oh, mais non, mais Thanos c'est toujours aussi fort, Shuri Zero c'est toujours aussi fort, c'est n'importe quoi, c'est nerf. Alors, faut faire attention à ça. Parce qu'il y a une forme de biais un peu bizarre, c'est que les joueurs. En fait, le, déjà, la base c'est qu'un nerf. Ça n'a pas vocation à détruire un deck, l'idée c'est d'équilibrer la méta, donc d'affaiblir un petit peu les decks dominants pour laisser la place aux autres decks. Dans la méta précédente, il y avait Thanos, Shuri, le reste du monde. Là maintenant, l'idée c'est d'avoir Thanos, Shuri et les autres sur la même ligne. Et je pense que ce deck Apocalypse, on verra évidemment, mais pour le moment il, fait, euh, il est quand même pas mal joué, il fait de bonnes performances. En tout cas il faisait d'excellentes performances avant et je pense qu'il va faire de très bonnes performances maintenant. Je pense qu'il peut vraiment être sur la même ligne. Les joueurs qui jouaient Thanos, pourquoi on, on croise euh, encore quelques Thanos et quelques Chouris Surtout des Thanos. Le gameplay est plus sympa. Tout simplement parce que ceux qui jouaient Thanos, bah finalement ils se disent « bon, ça a été nerfé, mais c'est toujours viable, donc je vais continuer, Je vais, j'adore le gameplay » donc je vais essayer évidemment de changer, il y a déjà des listes qui, qui évoluent de Thanos, de Shuri pas trop pour le moment, mais voilà, ils gardent leur même deck, ils essayent de le faire évoluer, parce que c'est toujours viable, mais ça veut pas dire que c'est dominant, vous voyez, il faut faire attention, le gars qui jouait, euh, je sais pas, euh, Shielk dans son deck, bah finalement she elle passe de 10 à 9, donc c'est toujours jouable, donc il se dit, bah je vais continuer à garder mon deck, même Aero, finalement Aero, il a été nerfé, mais on va dire qu'il a gardé quand même son effet, donc il est toujours joué, donc en fait, c'est pas parce que la carte est toujours jouée que le nerf est raté, faut faire attention. Attention, justement, ça veut plutôt dire que c'est réussi. Après, on verra. Là, probablement, c'est tôt pour analyser la méta. On verra d'ici quelques jours. S'il y a toujours autant de Thanos, là, il faudra vraiment lui, lui mettre un, un, un petit coup de pied dans le, dans le museau. Mais ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais voilà, pour le, pour le moment, en tout cas, je pense qu'on va... Euh, je suis peut-être un peu optimiste, mais je pense qu'on va aller vers vraiment une méta hyper hyper équilibrée. Et donc voilà, ce deck Apocalypse extrêmement fort, extrêmement stable, qui fait beaucoup de points, qui n'a pas véritablement de carte counter pour la simple et bonne raison... Que, euh, le Morbius c'est un effet continu en fait, c'est la seule carte qui euh, peut nous poser problème, c'est Enchantress. Et Enchantress, finalement, n'est pas joué dans les decks, peut-être dans le Serra Control. Mais la version du Serra Control la plus jouée, c'est la version euh, Dark Hawk. Et il n'y a pas Enchantress dedans, il y a juste chang et euh, Killmonger. Et concernant le chang ce deck ne le prend pas euh, finalement, qui peut être la deuxième carte counter parce que on va jouer sur Dracula qui va être la grosse créature du deck. Et finalement, Dracula ça se révèle euh, finalement à la toute fin euh, après le dernier tour, donc évidemment, on ne prend pas chang il est révélé avant, et l'Apocalypse, en général, si on n'a pas l'initiative, on prend pas euh, Chang-Chi, et, euh, si, euh, et si on a l'initiative, on peut le prendre, mais justement, on a ce fameux Dracula qui nous permet de passer euh, à travers, et on a le Elko qui est 6, on a le Modoc qui est 8, la Chavez, en général, c'est un petit peu pareil que euh, l'Apocalypse, si on la joue, ben, normalement, on n'est pas censé spécialement avoir l'initiative, parce qu'on parce qu peut très bien avoir Apocalypse et forcément la Chavez à la fin, et finalement, le... Euh, le fait que Dracula, ce soit pour 4 mana 0, on va laisser l'initiative à l'adversaire. C'était peut-être un peu flou mon explication, mais j'espère que vous comprenez. Euh, on a le Swanmaster qui est 6 également. Alors, on pourrait avoir dans l'absolu le Morbius qui passe à 10, mais en général, il est quand même très souvent 6 ou 8, ce qui est évidemment euh, exceptionnel. Euh, on a évidemment des milliards de défauts avec le Moon Knight, la Lady qui va choper euh, l'Apocalypse avec le Swordmaster, avec le Elko, avec la Colline Wing qui va choper le Swarm ou le Wolverine. Donc voilà, on est vraiment sur un deck qui est euh, stable, qui est puissant, qui met des points à, à chaque fois, qui est très très compliqué à euh, contrer. On part tout de suite en game, comme ça vous voyez évidemment le gameplay, c'est quand même le but. Apocalypse, bim bim bim. Mais voilà, c'est un deck qui est pas très compliqué à jouer. Euh, c'est un deck qui a vraiment cette possibilité de gagner sur toutes les lignes. Euh, parce que les cartes ont quand même des points, vous voyez. Euh, pour 3 on va mettre 6, pour 4 on va mettre 6. Enfin vous voyez, c'est quand même des cartes qui ont des effets forcément qui fonctionnent avec notre deck. Et en plus, on fait pas mal de points. Alors typiquement, euh, alors on va snap ici parce qu'on a le Morbius et on a le Modoc. Euh, donc Morbius, c'est vraiment la carte-clé du deck. En fait, on a plein plein de défauts. C'est des cartes qui. C'est pour ça que le deck est stable, c'est parce qu'on a des cartes qui finalement font doublon, triplon, quadruplon, etc. Donc euh, la défaut, on a que ça. Donc à partir du moment où on a un Morbius, on a finalement presque une ligne qui est gagnée. C'est con, mais on aura une ligne avec 8, allez 10, 12 points parfois. Donc on a Morbius sur Wakanda, parce que finalement, c'est euh, le... la seule, on va dire, de notre deck qui peut vraiment monter à... à... Euh, suffisamment haut en point pour prendre le Chang-Chi. est chang très joué dans ce deck. D'ailleurs, si vous n'avez pas Modok, vous pouvez quand même jouer la liste. Je vous euh, inviterai à remplacer Modok par euh, Chang-Chi. Euh, évidemment, Modok fonctionne mieux avec le deck, mais chang est une carte absolument excellente dans la méta. Euh, on va jouer le Swordmaster... Oh, C'est un peu bizarre, ça. Euh, on va jouer le Swordmaster... Bah, ici. Swordmaster ou Moon Knight Hmm. Je crois que il y a un Wolverine. On ne sait pas trop ce qu'il joue. Je vais faire Swan Master. Je vais prendre l'info. Aussi bien. Alors, je pense pas que ce soit un défausse. Electro, Wolverine. Ça veut dire que c'est un Galactus en face. C'est un Galactus. Intéressant. Euh... On va Moon Knight au centre. De toute façon, il ne peut pas Galactus sur nulle part. Donc, il va Galactus au mid. Euh... On en joue une. Non. On va juste faire Moon Knight en espérant choper son Galactus. On a chopé son Daredevil. Le match-up va être un peu chaud. Le Nimrod évidemment. Ok. Bon, on a quand même des points. On a le Modok. Bon, quoi qu'on sera bloqué au mid. Quoi qu'on sera bloqué au mid. Euh, là on sait qu'il va Galactus au mid Parce que en fait le Wolverine va être défaussé bah, je pense qu'il faut le mettre là non le modoc ici Écoutez, on va faire ça Je pense que j'aurais dû Moon Knight à gauche Bon on a un deck de points et en face il a un deck de points donc euh... ah, dommage pour le Morbius ah non, Destroyer. Bah écoutez, euh, c'est plutôt bien pour nous. C'est plutôt bien pour nous et c'est le dernier tour. Donc on a notre Apocalypse qui est 12. On peut mettre au mid. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ici Ok, il va partir. Vous voyez, c'est cool. Hein on a pris beaucoup de points avec le Morbius. Alors c'était un peu bizarre parce que j'ai vraiment tourné autour de Galactus. Mais en même temps, j'ai quand même fait les plays. Bon, si je sais que c'est un deck, on va dire... En vrai, il peut peut-être sûrement jouer... Euh, en fait, il a juste à rajouter Galactus et, euh, et son deck est tout aussi fort si ce n'est meilleur. Euh, ce que là c'était quand même une situation sur Galactus que nul, on n'était pas très très bien. Après, Galactus seul, on n'était pas si mal. Ça, c'est le lieu du jour. Une fois que vous jouez une carte de coup initial 3 ou 4, cette carte est déplacée ici. Donc voilà, j'aurais tendance à vous conseiller de snap quand vous avez Morbius. C'est un deck stable. C'est un peu comme le deck destroyer. C'est des decks avec lesquels... Je Enfin euh, j'ai mais je pense que vous allez aussi avoir Un bon win rate. Et en fait c'est vraiment Justement les decks stables on a envie de snapper T1 hein. Parce que c'est des decks qui vont tout le temps faire les mêmes curves C'est pas un deck euh, bah, justement Thanos maintenant Ou si t'as Joe ou si t'as pas Lock Joe, C'est pas, pas du tout le même paquet euh... Alors ça faut surtout pas le jouer parce que Vos cartes sont révélées en dernier On s'en fout de ça enfin, En fait c'est pas qu'il faut le Quoique bon, Ça change rien en vrai mais j'ai envie de Swarm là Ok. En fait, non, je crois que je vais le jouer. On s'en fout que ce soit révélé en dernier. En fait, on s'en fout totalement. Voilà. Donc ouais, j'aurais tendance à vous conseiller. Alors là, on n'a pas Apocalypse dans la main, mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller de snapper T1 comme ça. Vu que vous allez avoir un Winrate supérieur à 50%, là, évidemment, on est dans la mouille. Il suffit que je dise ça. Mais bon, c'est pas très, <rire> c'est pas très très grave. Euh et ça vous permet de, bah de prendre plus souvent 4. Parce que, en fait, si vous snappez à la toute fin, en fait, vous allez déjà établir, c'est ça l'idée, l'idée théorique, c'est que souvent, vu que c'est indexable, stable, vous allez faire T2, T3, T4. Et en fait, vous allez avoir une bonne sortie. Et si vous snappez à ce moment-là en disant, ouais, hey, je suis pas si mal, l'adversaire, il a, entre guillemets, semi-raté sa sortie, bah vous allez snap et il va partir et vous allez prendre qu'un. Donc, vu que vous allez tout le temps faire les mêmes sorties, je vous inviterai à snapper euh, T1. Alors, attention, le snap T1, c'est très technique. Vous allez me dire, ouais, bah non, c'est con. C'est snap T1, c'est pas technique. Si, c'est la chose la plus technique du jeu. Là, je pourrais arrêter ma phrase, mais ça <rire> Ce serait une vidéo détestable. Non, c'est très technique parce que ça demande une maîtrise de l'abandon al dente. Ouais, oui, parce que si vous ne savez pas abandonner, c'est catastrophique de snapper T1. C'est catastrophique. Alors là, euh... Alors, on peut quand même mélanger nos Snap T1 avec un peu de réflexion. Quand on a des mains ben, toutes tout, tout pourries et accessoirement le pays fantas fantastique T1, voilà, là on va quand même faire preuve de, de raison, je pense. Snap T1 ne veut pas dire 100% Snap T1, même si c'est théoriquement c'est 100% Snap T1. Enfin voilà ce que je veux dire. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut, il faut accepter d'abandonner. Évidemment, parfois on va faire, et c'est ça, il faut avoir aussi pas mal de mental. Parce que parfois on va vraiment faire euh, Yellow Jacket. un effet révélé, on se met là. Parfois, on va faire... Euh, J'ai presque envie de snap. Parfois, on va faire abandon, abandon... Oh, Galactus, what the fuck. Incroyable. Abandon, abandon... Bah, super, la main. Cloac. Oh, il est magnifique, son cloaque Reprends mon propos, pardonnez. Donc oui, par... Ok. Parfois, on va faire abandon, abandon, abandon. Donc, on va perdre, finalement, 2-2-2. Mais on va prendre le 8. Et derrière, on va prendre le 4. On va prendre le 4. On va prendre le 4. Et finalement, on a fait... 2 victoires, 3 défaites et on a pris 2 cubes Parce qu'on a fait moins 2, moins 2, moins 2 Plus 4, plus 4, Oui. Donc là, ça, voilà. ça c'est très très important euh, Autre chose à vous dire euh, l'América Chavez, pourquoi il y a Chavez dans le deck Vous avez vu, je l'ai en... Je sais pas si vous avez vu mais je l'ai en... Je crois que c'est ma 7 Chavez J'adore la carte, bon, elle est exceptionnelle aussi hein. C'est ma 7 Chavez Et je l'ai en sombre euh, En noir et blanc, bref euh, les, les cartes noires et blanches, on les a, je crois, on a 25%, si je dis pas de bêtises, à partir de la quatrième. C'est peut-être une grosse connerie, mais je crois que j'ai entendu ça quelque part. Genre dans un rêve ou un truc comme ça. Bon, est-ce que je le joue le soir Bah En vrai, il y a l'île de mur, donc j'ai envie de la stater. Euh... Enfin voilà, voilà le, le snap très très important, euh, au début, quand vous allez commencer à jouer le deck, ne, ne, ne snapez pas forcément T1. Hein. Euh... En vrai le Morbius il sera à 4 Et j'aurai Elko derrière Moon Knight le Morbius il sera à 4 Et Je vais tout le temps à Elko J'aime bien l'idée Ah il a Brood Ça pique un peu Ça pique un peu. Euh... Ouais. Bah écoutez. On va voir si ça passe. Polaris qui déplace... Ah non, je crois que c'est bon. On passe à 5 à droite. Et... Ah non, en termes d'écart, on perd avec l'île de mur. Ah non, égalité. Et encore, il a l'île de mur, hein, ce diable. Parce que là, il y a 6 d'écart, là, il y a 6 d'écart, et là, il y a égalité. Oh, c'est frustrant cette île de mur mais bien joué. Je pense qu'il s'est dit bah, je suis sûr de gagner avec ce de Polaris et tout. Bon finalement le placement était beau, le petit plus 1 qui fait qu'on perd pas 4. Ça c'est important. A euh, noter que. tous les, euh, Ça vous le savez évidemment tous les mardis, tous les jeudis, je stream du Marvel Snap de 10h à 19h sur twitch.tv the je vous invite à venir. Et à vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit avec Amazon Prime, les abonnements. Et sinon, euh, bah, c'est 4 euros. Et, euh... et aujourd'hui, mercredi, au moment où je sors de la vidéo Alors peut-être que c'est un peu tard Mais voilà, je, je ferai un live pour, euh, sur Marvel Snap euh, Avec un tournoi ce soir Et je... Comme ça pour euh, découvrir euh, Finalement, j'ai commencé à découvrir hier soir Mais euh, le patch est sorti assez tard Donc voilà, pour découvrir la, la nouvelle méta Avec Thanos, avec Shuri, Mais beaucoup moins fort euh, Est-ce qu'on dé... On défausse ce Swarm, je ne crois pas. En même temps j'ai envie de défausser Apocalypse, mais je pense que j'ai envie d'avoir deux cartes qui se défaussent. Intéressant, c'est un peu tard. Je pense qu'on va Moon Knight. Moon Knight est plutôt cool. Ça permet de casser un petit peu sa sortie. Ah Elko c'est dommage, c'était la meilleure défausse. On a cassé Aero, ok pourquoi pas. Donc, je crois qu'on va Swarm Master au mid. Ah ben non, de toute façon, le Swarm Master va aller sur Astéroïde. Donc on va Swarm Master, ça fait des points, ça défausse en espérant choper une, une des deux cartes à gauche. Si je défausse une des deux cartes, j'ai un joli tour 5 euh, euh, pardon, avec l'éditif Colline Wing. Si je défausse Swarm, c'est encore mieux. J'ai pas besoin d'avoir un Apocalypse euh, 16. Genre 12, c'est clairement clairement suffisant. Euh... Donc oui, dans un premier temps, ne snappez pas forcément T1, sur les 10 premières games, vous... vous Super, c'était la meilleure à défausser. Vous prenez vos, vos marques avec le deck. Ah, il y aura le Wolverine. m'en fous. Ça. Ça. Red Skull. Intéressant. Donc il joue, une, il joue le deck shuri 0, mais il a pas eu shuri Donc le Red Skull, il est passé à 13. Euh, mais plus 1 aux cartes ennemies. Donc en vrai, il est plus ou moins toujours aussi fort à ah, Azut. En vrai, euh, en vrai, de vrai, de vrai. Tu vas faire quoi là Master. J'ai envie de faire ça. En fait, je me dis qu'à gauche, je vais gagner, quoique. Mais Taskmaster, il gagne. Il hein. y a un play un peu. Je pense qu'il va. En fait, je pense qu'il se dit au mid, je suis trop devant. Je perdrai pas. Donc moi, sa place, je fais Master à gauche. Mais en vrai, et donc dans ce cas-là, je fais Apocalypse Swarm et je fais swarm swarm à droite. C'est un peu bizarre comme play. Mais on va essayer de se mettre dans sa tête ici. De toute façon, on est derrière. Ah. Zut. Quoique. Okay. Non, zut. À ah, l'écart. Si je mettais un swarm. Soir... Vous voyez, il y avait de l'idée, c'était le play. J'ai pas considéré qu'il allait rajouter un T1. Et dans ce cas-là, il fallait mettre rajouter un swarm au donc, euh, l'exécution n'était pas parfaite de mon play. La théorie était très bonne. Enfin, quoi, il y a eu un bug ou quoi La théorie était... Non, pas très bonne parce qu'en vrai, j'aurais pu rajouter ce swarm. Donc, la théorie était bonne, mais pas excellente. Ou très bonne, mais pas excellente. Je suis arrivé à se mettre dans sa tête, mais j'ai mal exécuté le play. My bad. C'est pour moi ici. Mais c'est très prometteur ici comme play, je trouve. Parle comme si je découvrais... <rire> parle comme si je découvrais le jeu. C'est très prometteur. Bien joué, Fiche. Tu commences à comprendre les règles du jeu. Ah bah merci, c'est gentil. donc euh... Voilà, vous voyez, ça, ça tourne bien. Hein. Franchement, même là, on doit la gagner. Hein. Et c'est ça qui est bien avec ce deck, c'est que presque toutes les games, on doit les gagner. Franchement, on a tellement de points, on est tellement stable. Et c est, c est une ré... ce deck, c'est une régalade. Vraiment, c'est un deck qui est délicieux, délicieux. Euh... En fait, j'ai pas trop envie... De défausser Wolverine et qu'il arrive sur trône, Donc je vais tout de suite mettre mon Morbius sur le trône. Puis ça évite les conneries genre débris, etc. Ah, Vormir. Bon. Faut pas défausser Elko. Souris, vamos. Modok. Ah, dommage Bon, j'ai mon Elko. T'as confiance en toi Bah... Ben... Ouais, ouais, bah écoute... <rire> <rire> Good story, bro. Hein La paire de chouris, mais bon. Ah oui. Euh, donc j'ai parlé du nerf de. Bon, les nerfs, vous, vous regarderez dans votre coin. Mais ah oui, par rapport au nerf, quand même. Attendez. Ça c'est pas mal sur In Tout ça et ça pour que Apocalypse aille ici. Red Skull. Euh, en fait ça. Le Red Skull est toujours est, est toujours pareil. C'est-à-dire que il est à 13 et en face il donne plus 4. Avant il était à 15 et il donnait plus 8. Donc ça revient un peu au même. Oh waouh Quelle chance. Je pense qu'on est mort. Hein. En fait il a Taskmaster, Red Skull, She-Hulk. On est d'accord, il a pas de carte de plus de 6 de puissance dans, son, dans sa main. Et Bonimo, il ne peut plus la jouer. Titania c'est 5. Enfin, J'essaye de me, rem me remémorer le Shuri Zero. Je l'ai tellement farmé, mais, mais on est d'accord. Hein. Vous voyez, c'est important là, de comprendre le deck en face. Red Skull, Taskmaster, She-Hulk. Aéro. Ah, il joue peut-être encore Aero. Elle est 8 Aero. Donc elle gagnerait à gauche. Ah, il joue peut-être encore Aero. Ah, quoique. Je sais pas si ça joue encore Aero. Si je fais ça, j'ai gagné en fait. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il joue encore Aero Parce que c'est Aero la carte qui peut être à 8. Mais sinon, c'est du Titania, des petites cartes. Il a Snap. Donc c'est sûrement Aero. Ouais. Je. Moi, j'ai regardé des listes ce matin. Par curiosité, j'ai vu Aero dedans. Là, s'il ne snapait pas, je pense que j'aurais joué. Le snap donne quand même beaucoup d'indications. Il y a quand même rarement des snap bluff. Donc oui, je reprends mon propos sur... Euh, pardon, sur... Euh, sur Shuri... Euh, Red Skull. En fait, le truc, c'est que maintenant, il va être 26. Shuri, Red Skull, c'est 26. C'est Tasmaster 26. Donc ça fait que 26-26. Donc ça peut être gagné en points. Avant, c'était 30 et 30. Vous allez me dire, ouais, mais le premier 30, c'était plus 8 en face si la ligne était pleine. Ouais, mais ça restait quand même 30. Donc, le Taskmaster était 30. Donc, ça, c'est vraiment déjà un premier nerf parce que mettre 26-26 sur deux lignes, c'est pas pareil que mettre 30-30. C'est un jeu très fin. Les cartes sont faites de telle, que, de telle sorte que elles ont plus ou moins toute la même puissance. Donc, en fait, la majorité des games, et ça, c'est très important de le comprendre, ça se joue toujours à un petit point, à un petit détail, à un petit truc. Vous allez me dire, ben non. Et vous avez raison. En gros... Dans la méta précédente avec le Thanos qui a écrasé la méta et le Shuri qui a écrasé la méta, on a perdu ça. On a perdu le sens du jeu. Vous voyez On va faire ça juste. Je enfin que ça c'est cool, hein, ça dépose ça. Bah juste ça peut-être. En vrai autant faire ça. Hein. Donc pour moi on a vraiment perdu, entre guillemets, le sens du jeu. Et on a l'impression que soit tu l'adversaire, soit tu te fais écraser. Vous voyez C'est ça en fait l'idée. Euh, que j'amène maladroitement. À gauche, à gauche parlé, Pas dommage. Donc ouais, soit tu écrases, soit tu te fais écraser. Alors que en fait non, le jeu c'est vraiment des petites choses techniques. Un petit placement sur le tour 4 que tu exécutes mal, qui te fait perdre le tour 6. Un petit placement au tour 2 que tu exécutes mal. t'as deux cartes qui coûtent deux, t'en joues une. Et en fait, si t'avais joué l'autre, tu gagnais. Et c'est ça le jeu. Et, euh, et donc voilà c'est pour ça que ça a vraiment une. ça aura vous allez voir une incidence le passé de 30 à 26 Vraiment vraiment vraiment contre des decks patriotes contre des decks qui vont faire des points de manière générale contre nous par exemple hein. Là il a eu le, son taskmaster qui a été révélé Mais si Tania je gagne la ligne du mid et derrière c'est pas la même limonade Vous voyez Donc là ça s'est vraiment joué à quelques points même si sa sortie était parfaite Euh Bah juste Dracula. Hein. Je crois. Euh... Et il y a aussi ce nerf-là, qui est le nerf du TB. Bah, je crois qu'on va Moon Knight pour essayer de défausser un truc important, quoique. Bon là on a une main qui n'est pas bonne, hein. indéniablement. On a une main qui est pourrie. Bon, j'essaye de... Je pense que je suis mort. Hein. Ma sortie est trop lente. Il faut Apocalypse dans ce deck. Pas enfin, dans la main. Il a rentré des scorpions. Ok. Non, c'est mort là. Partons, partons. Euh... Euh, oui, maintenant, le... C'est pour ça que chang peut être pas mal. Parce que maintenant, si vous arrivez à Chang-Chi, le Red Skull, le Taskmaster ne le voit plus. Taskmaster, Mystique, l'homme absorbant, Absorbing Man, c'est des cartes qui maintenant, on, ça a changé le, le petit texte, ça a besoin de voir la carte pour activer l'effet. Vous voyez Donc le Taskmaster, si le, le Red Skull est au graveyard, au cimetière, il ne peut pas euh, le copier. Donc ça c'est un énorme changement. Et euh, même si Shuri a armor plus Cosmo, ils n'ont pas tout le temps armor et Cosmo on curve, et euh, si vous avez un chang bien placé, vous allez euh, vous mettre pas mal. Bon là, vous voyez, on a, fait... alors, on a perdu 2-0 contre Shuri, mais finalement, on a perdu théoriquement 1-1. On a fait 1-1, parce que franchement, la game d'avant, juste il a la chance de... que son Taskmaster arrive sur la ligne, alors que la ligne elle est bloquée et qu'on gagne la ligne. Alors évidemment, c'est toujours facile de réécrire l'histoire comme cela, mais euh, est-ce que je joue la Colline Wing Autant faire sur cuve de clonage, je pense. La Cuido. On n'a pas des mains très très bonnes. On va juste Swordmaster parce que ça fait des points. Elle est déplacée là. La question c'est est-ce qu'elle active la cuve de clonage Moi je pense que oui. Je pense que ça active la cuve et, et en plus et après ça la déplace. Mais c'est pas sûr ça. Parce que les lieux... Vous voyez ça l'a activé. Mais normalement les lieux s'activent avant les cartes. Ok. Donc là on va faire le Elko ici. Bon bah mine de rien il fait quand même pas de points en face. Hein. Donc euh, il, entre guillemets il est censé m'embêter mais il m'embête pas tant que ça. Bébé. Viper qui donne Black Widow. Pas très grave. Presque l'astéroïde m'aide en vrai. Parce que ça libère la place pour la cuve. Ok. Donc on va faire ça, ça. Et on va finir par. Euh, donc la ligne de gauche est gagnée. On a un million. On a les swarms qui sont cool. Et on va piocher la Chavez. Donc on va jouer. Euh, donc vous voyez, on a 15 à gauche. Le docteur au couteau pousse qui ramène que deux cartes. Donc ça me va. On passe derrière à droite, mais on s'en fout. Là, on va juste faire. Ça devrait le faire, je pense. Chavez Swarm. Alors, il y a des combinaisons qui peuvent nous faire perdre. Du type Azmat Luke Cage, j'imagine. Encore que. Mais Chavez Swarm, c'est pas mal quand même. Gamora, oh Gamora, ça passe à 15. Et Titania, pas mal, pas mal. GG, intéressant son deck. Ouais, bien joué. Alors, petit tips contre les joueurs qui disent snap à la fin. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du BM bad manner. C'est-à-dire essayer d'être agressif à la fin. Euh, moi, je réponds ça en général. Alors, moi, je suis un, un snapper T1. Donc, euh, souvent, les adversaires, ils disent « Ah, mais t'as snappé alors que t'as perdu. » Alors que ça fait partie de ma stratégie. Vous voyez, c'est une stratégie qui est optimale. C'est juste que lui ne le comprend pas. Mais... Donc il snap et vous vous répondez par la même chose, snap point d'interrogation. Et lui il va se dire maintenant il a perdu et il dit ça. Et en fait parfois il répondent re-snap point d'interrogation, vous répondez et en fait, alors c'est un peu hein, le jeu du gamin, mais c'est vous qui avez le dernier mot souvent et en fait l'adversaire très souvent, c'est de la psychologie à la mort moelle-neu, hein, mais très souvent le, le, le gars à la fin il, juste, il va partir. Il va se dire bah en fait j'arrive pas à le, faire, euh, à le faire tilter. Donc voilà tips en vrai après si vous êtes énervé partez hein, mais... en général vous montrez à l'adversaire que vous n'êtes pas énervé et puis lui ça, ça permet de le, de l'aider aussi parce qu'il se dit bah bon, en fait ça sert à rien ce que je fais parce que ça énerve pas mon adversaire donc je vais arrêter d'être un peu optimiste de penser comme ça euh, boum, boum, boum, boum, boum, boum. on va garder ce petit Wolverine vu qu'on a Modoc donc là on a une belle main avec Apocalypse on a Snap évidemment oh nice bah écoutez, on va, lui, on va lui casser sa main à ce jeune homme. En espérant pas prendre Cosmo sur Camartage. J'ai bien peur de prendre Cosmo sur Camartage. Ok. Il aurait pu mettre euh, là. Ah non, ça changeait rien. Nice. Bah écoutez. On va faire des belles choses avec ça. Euh. Plutôt sword plutôt qu'une seule défausse non Où on casse toute notre main. Casser toute notre main me paraît un peu risqué quand même. Donc derrière euh... ouais quoi que. Ça casse pas forcément toute la main. ça peut défausser à peau et re à peau derrière. Voilà, il revient dans la mimine et en fait, on peut quand même garder une carte. Ouais. J'espère. Ah, dommage. Bon. Là, on a plein de bonnes draws. À part Swarm. Dracula, c'est très bien. Donc là, il fait la chourie. Oh La chourie est grosse avec un martage. Et il a une énorme créature. Euh. J'aime bien faire ça, on verra. Le problème, c'est qu'il peut avoir une Titania, il peut avoir des petites cartes à droite. Après, vu que je, je, Ouais, c'est trop petit. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Bon, c'est cool de gagner un Shuri Zero. C'était pour montrer que, voilà, on peut gagner au point, clairement et bon même si en vrai l'échantillon de, de game sur une, sur une vidéo Youtube c'est toujours euh, très léger et parfois on peut enchaîner 2 3 4 défaites contre un match up et ça veut vraiment pas dire que le match up est pas bon et à contrario parce qu'il faut être honnête c'est pas parce que vous gagnez 2, 3 fois contre un match up que le match up est bon Il faut vraiment avoir un volume de jeu donc voilà c'est c'est toujours le problème des vidéos YouTube c'est que ça montre qu'un petit échantillon mais je pense que en tout cas j'espère qu'avec le temps j'arrive à en 35-40 minutes, essayez de vous donner toute la théorie pour maîtriser un deck et euh, voilà tous les petits tips en gros qui vont vous permettre de monter euh, de monter le ladder et de gagner avec votre paquet. Euh, ok ok ok bon malheureusement on n'a pas, pas eu souvent apocalypse en main, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Joe to Bon. J'ai pas trop envie de défausser parce que j'ai quand même un Dracula. Quoique. Et on va défausser. Ou alors on peut défausser Modok mais... Moon Knight est mieux. Pierre Dracula on s'en moque un peu presque. Bon. Là on est devant. C'est plutôt cool. Euh... Son deck c'est quoi Wundu Le Dracula qui saute évidemment. L'électro. La wave Ça peut être un Galactus non On fait Modoc on a rien à faire C'est bizarre qu'il ait joué wave à droite Ah il veut Galactus peut-être Je crois que je vais Modoc au mid J'ai peur que ce soit Gala. J'ai peur que ce soit Gala. Bon, on est devant. Hein. Ah, cette draw était la seule qui n'était pas bonne. Ah, dommage. Dommage parce que là, on aurait pu enchaîner le Morbius. Ou l'Elko, into euh, Apo. Ou même euh, n'importe, un Morbius et Elko, n'importe. Ouais, bah ouais. Ah non, c'est fini. C'est dommage. Là, si on fait un T5, je pense qu'on a gagné, en vrai. Sans blaguer. Hein. Ouais. Parce que... ah, C'est frustrant. Le, le match-up est plutôt bon. Hein. On fait plus de points que lui. Et... Euh, en fait, on, on juge mal. Bah, je pense. Moi, je joue pas Galactus. Je n'ai pas la carte. Mais je pense que l'on juge vraiment mal Galactus. On a l'impression que Galactus, c'est un... Genre un, un truc qui écrase la méta en ladder et que c'est très faible en tournoi. Je pense que c'est moyen en ladder ou correct en ladder et euh, bon faible en tournoi, ça c'est sûr. Mais c'est un deck qui en fait est très très dépendant de la, de la cnule. quoi. Si t'as pas la cnule, si t'as juste Galactus, bah en fait euh, En général en termes de points tu te fais bien écraser quoi. Si tu joues contre un deck con contre Genre un truc avec des aéros, des machins comme ça, bah c'est ton deck qui fait pas grand chose. Ou un deck qui met des cartes chez toi avec débris. Ton deck fait pas grand-chose. Et si tu joues contre un deck à points, comme nous par exemple, bah, en général on a plus de points. Parce que là même, la sac nul, bah, finalement ne faisait pas suffisamment de points. Parce qu'en plus il y avait le Joe to Nine. Donc en fait, la euh, sac nul elle était genre 8. 8 de points, un truc comme ça, 8 ou 9. Donc si on faisait, euh, je sais pas, un... N'importe. Un... On avait euh, 8 d'avance, 9 d'avance au mid. Donc on rajoute 6. Derrière on rajoute euh, un gros ton. Genre, si on prend plus 10 ans de tours, on a gagné quoi. Vous voyez Bon bref, là on réécrit l'histoire mais c'est pour vous dire que, je... parce que c'est une petite musique que j'entends souvent et je pense qu'elle est fausse. Alors encore une fois, je pense, pas, j'ai pas joué le deck donc euh, c'est juste l'expérience que j'ai quand je, je le rencontre. Mais les gens pensent que le deck c'est un, un rouleau compresseur et que c'est imbattable et ça a énormément énormément de failles. Mais c'est vrai que quand, es pas, quand tu sais pas, tu te fais avoir et tu perds. C'est vraiment un deck qui est fort contre les joueurs qui ne savent pas. Le fameux fort avec les faibles et faible avec les forts quoi. Euh... Bon ça va se jouer là. A-t-il sa chourie Il n'a pas sa chourie. On défausse jamais swarm. On n'a jamais apocalypse. <rire> ok. Bon, c'est pas mal ça quand même. Ça change rien. Poling Wing. On a double swarm et on a encore deux swarm. Bon, on n'est pas trop trop mal. Hein. Genre là, la... ouais, genre à gauche on est devant, à droite euh, on est derrière. Je me dit, est-ce qu'il n'y a pas des plaies un peu tricky il, On ignore le mid. Parce qu'il sait que j'ai une Chavez. Donc il se dit, je vais sûrement de Chavez mid. Enfin, je sais pas. On essaye de se mettre à la place de l'adversaire. Et lui, s'il met un ton au mid. Genre, il passe à 5, 13. Non, passe à 14. 13 et 5, 14. En vrai, je pense qu'il va mettre une créature au mid. Ferait bien un truc un peu bizarre non c'est trop bizarre sinon on va à droite justement on va pas au, on, on, on joue d'une manière très bizarre où on va on va pas du tout au mid et on fait ça c'est étrange hein moi je pense qu'il va bourriner le mid bon là de toute façon c'est des paris hein. même si en vrai c'est un peu c'est contre-intuitif de bourriner le mid Nice. Ça tient, ça tient. Si on faisait notre play de juste Chavez au mid, Swarm à gauche, on gagnait. Bon, on gagnait beaucoup de, de play là quand même. Bon, petite dernière. Petite dernière. Vous c'est cool. Hein. Et encore là, je trouve qu'on n'a pas fait des sorties très très bonnes. Je pense qu'on est plutôt dans le bas de la range en termes de sortie sur, sur l'ensemble des games que l'on a réalisé. Parce qu'il y a vraiment... On, déjà le Dracula, on n'a jamais pu faire Dracula Apocalypse alors que c'est vraiment la combinaison qui fait Instant Win. Euh, on a eu très très peu de fois Apocalypse alors qu'on a quand même Chavez qui justement permet d'augmenter les chances d'avoir Apocalypse en main, d'avoir Dracula. Enfin voilà. Oh, bah c'est un Thanos. Ah dommage, j'aurais aimé le Swarm dans l'île de Mur. Yeah. Mon Knight a son Sword Master. Ben, on va... Oh non, on aurait pu défausser Swarm. Non mais je suis maudit. Allez, une chance sur deux. Ah, c'est bon. C'est bon le jeu là. À un moment euh, ça va aller quoi. C'est bon. <rire> Il suffit de râler un peu. Râler c'est bien en général. Puis C'est agréable, faut reconnaître. On va Dracula sur la ligne. Et on va Swarm Swarm. Histoire de profiter un maximum de l'île de mur. De compoter, de compoter. Et de lui dire mec j'ai beaucoup de points sur la ligne. Tant pis pour toi. Ouais on lui met déjà un 8. Euh... On a défaussé deux cartes. Le Morbius est 4. Le problème c'est qu'on a le Dracula qui va proc dans rien. Je pense qu'on va Morbius ici. Et jouer la Chavez mid. Ça va être le play. Ah, il passe devant à gauche. Ok, ça change rien. Bon. Ah non, on est à 6. Ah, parce que j'ai fait des fausses 2 et il y a eu la Sokovi, pardon. Donc là, on fait euh, Chavez ici. Et Dracula prend Elko. Rajoute un coup de Morbius Donc ça me plaît Et au mid on a 9 plus les deux d'avance Donc on n'est pas trop mal Vous voyez il a dû investir beaucoup finalement à gauche Il a dû perdre des tours pour investir à gauche Parce que j'avais l'avance avec les Swarms Et finalement ça m'a permis de libérer un peu la place ouais. Donc ça c'est une belle game où, euh, Finalement elle est propre cette game Et euh, j'ai vraiment utilisé l'île de mur avec les Swarms alors certes, faut, en, théoriquement, on n'est pas censé se bloquer sur une ligne parce qu'on donne l'information. Mais là, ça m'a permis de libérer la place. Vous voyez, j'ai fait un con, appel contre appel, entre guillemets. Bref, je ne peux rien à dire. Euh, écoutez, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo. Euh, voilà. Je, je vous embrasse fort et je vous dis... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Twitch ou à les poser dans les, dans les commentaires de, de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez la chaîne et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde